Non, non, je te vois, toi, je te vois. Et je vais finir par couper les patounes. Toi, t'es surexcité là. Allez, Jumpy, va voir ailleurs si j'y suis. Tu vas tout faire tomber. Je vais te niquer. Ma vie de maman, mon chat. J'ai eu mon année psycho. Hey Comment allez-vous Comment s'est passé votre rentrée Je veux tout savoir en commentaire, que vous avez fait votre premier jour de travail, premier jour de rentrée scolaire, enfin ne pas te raconter tout ça en commentaire, et si vous avez vu votre année, si vous êtes content. Alors oui, on est quoi En septembre Pour faire une vidéo bilan de ma première année de psycho qui était l'année dernière, c'est un peu tard. Mais si vous êtes amené à être Toulousain et à aller à la fac du Mirail, vous allez vainement comprendre pourquoi j'en suis là. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo, un peu toutes les merdouilles que j'ai eues, en tout cas j'ai eu mon année, Ma rentrée c'est le 23 septembre, même si je ne rentre pas puisque je suis à distance mais je suis super super super contente de ma première année malgré tout et je suis là pour vous parler un peu de tout ça. Ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire, euh, j'ai décidé, comme ça, comme une lubie, non c'était pas une lubie, c'était un projet purement réfléchi, de reprendre mes cours à 25 ans et de faire enfin ce que j'avais toujours voulu faire, c'est des études en psychologie. Il s'avère que, euh, après ma troisième, eh bien on m'avait dit que en gros, euh, je ne pouvais pas aller à la fac parce qu'en gros, j'étais une merde. Alors, ils m'ont pas dit comme ça, mais sous-entendu, en plus j'étais conseiller de classe à cette époque-là et je vous jure que alors, ça a fait mal. Donc ils m'avaient dit, oui, non tu dois aller en BTS. Bon, je les avais à moitié écoutés, j'étais allée en DUT. J'ai eu euh, ma licence. Finalement, j'ai arrêté les cours pendant deux ans bossé et puis j'ai repris mes études là l'année dernière et j'étais énormément stressée pour deux raisons parce que j'avais arrêté l'école depuis euh, un an et demi et aussi parce que euh, j'étais une merde. Voilà enfin c'était ce que je m'étais mis en tête en mode t'es une merde. Du coup j'étais un peu stressée mais à la fois j'étais hyper contente parce que malgré être une merde j'adorais aller à l'école. J'adorais réviser les trucs que j'aimais, que j'avais entendu des gens me dire ou peut-être des gens pas très gentils essayer de me déconcentrer, me dire oui non mais la L1 elle est super compliquée, tu l'auras jamais, tout le monde redouble. La L1 c'est la première année pour avoir la licence, L1. L2, L3, vous avez votre licence en L3. En fait, j'ai aimé toutes les matières, mais plus ou moins. Il y a des matières que j'ai aimées à balle et des matières un peu moins, mais en soit j'étais contente à peu près de réviser toutes les matières. Et finalement, c'est pas forcément les matières où je pensais vraiment le moins aimer que j'ai le moins aimé. Ça dépend de comment sont donnés vos cours, faites vos cours, etc. Je pense que c'est vraiment ça. Je me suis organisée à distance avec des petits plannings, des plannings révisions, en faisant des notes, etc. Ça aussi j'ai tout tout tout bien expliqué dans une vidéo qui en parle ici. C'est la vidéo pour réviser, vous pouvez vous en servir pas forcément pour la fac, vous pouvez vous en servir pour le bac. Enfin pour toutes les études en général, c'est chiant, c'est fastidieux, mais si vous voulez des bonnes notes ou sauver les meubles. Enfin si vous êtes un peu nul comme moi, après il y a chacun ses méthodes, chacun ses trucs, etc. etc. Mais de base il y a plein de petits tips à avoir et je les donne dans cette vidéo. Je m'en suis super bien sortie à distance hein, parce qu'il y avait aussi les win oui, et à distance, tu n'en sortira pas. Si tu... Va pas en cours, tu arriveras jamais. Alors n'écoutez pas les gens, je vous le dis, hein, écoutez pas, vous ça rentre là, ça sort là, ça rentre là, ça sort là, vous leur dites oui, oui, oui, t'inquiète. Dites oui, oui, et, et vous énervez pas contre ces gens, dites-leur juste oui, n'écoutez pas, commencez pas à débattre, faites votre vie, vous verrez bien, c'est la réussite qui s'occupera de parler à votre place. Et bien voilà ma petite réussite, ma grosse réussite de 5,5 kg, parce que quand j'ai accouché de lui. Euh... Oh, oui. Ah oui, j'ai utilisé une application qui m'a énormément aidé à réviser les études en psycho. Ça a été l'application Nomade Education, Je vous la mettrai là. Alors, je ne suis pas du tout payée par l'application, etc. C'est une application totalement gratuite Elle regroupe plus de 300 diplômes. Il y a des petites évaluations à la fin et tout ça. Et moi, je cherchais vraiment une appli pour la psycho. Du coup, j'étais allée taper un peu tout ça. Si vous avez des applis pour les études et pour la psycho, n'hésitez pas à me les dire parce que ça m'intéresse à balle. Et euh, j'avais révisé ma psycho. Bien évidemment, il n'y a pas tous les mêmes programmes en L1, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires. Voilà, pour avoir les partiels, etc. Je fais des Quiz. Elle regroupe donc brevets, bac et études sup. C'est chouette. Après, je vous avoue que j'utilise que le Pôle Psycho. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le petit lien. Euh, voilà, encore une fois, c'est une appli gratuite. C'est une appli pour vous aider à réviser, pour être meilleur et pour exceller votre année. 2020, c'est votre année. Vous avez intérêt d'exceller. Moi, à la fin, là, à la fin de l'année, je veux que vous m'envoyez des petits messages en disant Cette année, j'ai grave excellé, j'ai grave été motivé et euh, voilà, on va essayer de se motiver ensemble. Si l'application peut vous aider, pourquoi pas Si ma vidéo peut vous aider, pourquoi pas Moi, je suis là pour que vous soyez des excellents étudiants. De toute façon si vous aimez ce que vous faites, j'ai même pas besoin de vous donner des conseils. Mais c'est vrai que quand c'est le bac et tout ça, c'est oh, le bac. Je vous jure le bac c'était horrible. Ouais mais vous le savez, ceux qui ont vécu le bac l'année dernière ou ceux qui vivent le bac, et ça m'a fait rire parce que j'avais fait une blague sur le bac et on m'a dit oui non mais t'imagines pas la charge mentale du bac et tout. Alors déjà si parce que j'ai eu mon putain de bac évidemment. Vous allez voir qu'après à la fin de l'année, quand ça s'est passé, vous êtes en mode web et vous faites les mêmes blagues que moi. Après évidemment il y en a qui n'ont pas le bac, etc. Mais je vous avoue qu'on se sort. On s'en sort dans la Et puis si vous l'avez pas, ben, vous pouvez le repasser et être meilleur. Je trouve qu'on a tellement de pression sur ce putain de bac. Alors qu'après, c'est encore pire. C'est ça que je me dis. Souriez au bac. C'est que le début de l'enfer, le bac. Et après, on vient vous chercher par la main en disant « Viens là, viens, je t'amène en enfer. » Non, mais en vrai, quand vous faites ce que vous aimez en études sup, c'est un peu l'enfer, mais l'enfer où tu peux te baigner dans un jacuzzi avec des cocktails servis et tout, ça passe, tu vois. Non, les études sup, c'est vraiment trop cool quand vous faites ce que vous aimez. Je sais que c'est compliqué pour certains parce que des fois on prend le truc des parents, etc. Mais tôt ou tard, croyez-moi, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais tôt ou tard, vous faites un truc que vous aimez. Enfin, je laisse faire du fond du cœur. parce que ça change la vie. Alors là, vous allez vous dire, elle, vous, elle me parle, elle est sur son téléphone en même temps, c'est quoi cette politesse non, En gros, je vais chercher mes notes. Vous m'avait demandé énormément mes notes. Mais bon, en vrai, j'ai eu des notes pour la fuck, des notes correctes. Pour moi, j'ai eu des notes bien. C'est assez bien, même, je dis. Je la mention. En... Je vais vous redire les, les notes, les, les, les matières, etc. Comme ça, ça vous fait un petit peu un bilan de ce que j'ai fait en L1. Pour la L2 et le programme, je vais le savoir très bientôt. Je vous en ferai pas une vidéo dédiée. Je pense que sur la, la, la chaîne Pochou, je vous ferai un vlog où j'irai m'inscrire, etc. avec vous. Et après, je vous dirai les matières que j'ai parce que je n'en sais pas plus. Mais euh, voilà, là, je vais vous faire un peu un débrouille de ce que j'ai. Au semestre 1, nous avons Histoire de la psychologie et ses idées. Donc en psycho, c'est la chose la plus importante que vous ayez. Dedans, ça regroupe social, cognitif, développemental et clinique. Euh, et le dev, c'est tout ce qui est développement de l'enfant, etc., etc. Et ça en soi, ah, je trouve ça tellement casse-couille. Il y a tellement de mots de motricité, des stades et tout ça, il y a tellement d'idées et tout. Je... je suis pas très forte, mais en soi, je m'en sors. Parce que c'est quoi F7 et j'ai eu 10. C'était un QCM à point négatif. Et je vous avoue que je suis plutôt contente parce que c'était le premier que j'ai passé, j'étais en sûre. Ensuite, euh, j'ai méthodologie et analyse des données. Ça, c'est un truc au f 4 en gros, c'est faire des calculs, faire des trucs, des ça, mais tout en QCM. Du coup, si vous avez faux, hop point négatif. Je me suis aperçu que j'avais bon eu la partie méthodo, ça allait, mais analyse des données, je suis arrivé un peu comme une fleur en mode j'ai pas tout vu, hein. J'ai vu ça il y a deux heures avant de venir. Du coup, je suis un peu dans la merde et étant archi dans la merde, j'ai eu 6,6. Mais attendez, ne vous emballez pas. Ensuite nous avons eu découvert de la sociologie ainsi que la théorie de la socialisation et je vous avoue que c'est les deux matières qui mettaient en sueur froide parce qu'il fallait faire des rédactions et moi et la rédaction euh, ça faisait des années que j'avais pas écrit que j'étais pas forcément hyper à l'aise cependant j'ai eu du coup, un 11 QF7 et un 15 QF4 avec mention bien. Du coup, j'étais toute contente, évidemment. Ensuite, j'ai eu un projet qui s'appelait accompagnement de l'étudiant qui était en soi de la grosse merde. J'ai eu 11,5. Franchement, je méritais au moins 14. Ensuite, j'ai eu socio-économie de la famille qui était mon option et qui était pour moi le plus dur des partiels. Du coup, j'ai eu 7. Et ensuite, on avait un dossier à faire qui était méthodologie du travail universitaire et qui reprenait un peu la méthodologie où j'ai eu 6 là. Et bien, ça, j'ai eu 19,25... Mention très bien. Je vous dis, ne vous inquiétez pas parce que dans ma fac, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est en gros, quand vous avez votre année, en gros, j'ai eu mon année, c'est-à-dire j'ai eu plus de 10 de moyenne globale. J'étais à combien en première J'étais à 10,7 de moyenne au premier passage. Du coup, ça fait que mon année a été validée, mais j'ai fait non, non, non, non. Moi, je ne me fais pas valider dans la médiocrité. Là, je peux faire mieux. Je refuse. Du coup, quand vous refusez de compenser, c'est-à-dire refuser ça, et eh bien en fait, vous devez aller repasser les partiels que vous avez chiés. Du coup, quand tout le monde était en vacances tranquille, Pepper, ben moi j'étais en partiel encore, j'ai révisé encore pour rattraper là les petites notes que je vous ai dit qui étaient un peu mardi, j'ai pris mon petit sac à dos, je suis retournée en partiel et j'ai un peu rattrapé ça, du coup le méthodologie où j'ai eu 6-6 là qui était pas fameux je l'ai rattrapé et j'ai eu 12 euh, le petit 7 que j'ai eu en sociaux et vraiment spartiel. J'étais en mode, je veux pas aller le passer, ça fait un mois que c'est fini, il est il arrivé trop longtemps. Genre, il est arrivé, c'était août limite. J'y suis allée parce que tout le monde me dit, mais t'as rien à perdre, vas-y en touriste. J'y suis allée en touriste. Bon, j'ai eu 10. J'ai sauvé le truc. Ensuite, le s 2 qui pour moi, du coup, a été une petite balade de santé. <rire> je dis ça mais je l'ai pas vécu comme ça. Mais pour moi ça a été un peu plus passionnant, et un peu plus facile que le S1 parce que ben, j'étais un peu plus dans le banc. Nous avons du coup conception psychologique actuelle de la pensée, qui est la même chose que l'histoire de la psychologie avec les 4 trucs de la psycho. J'étais vraiment très déçue de ma note. Comme euh, les 300 personnes qui ont allé se plaindre euh, le, le jour de la correction des copies, à ce qui paraît ils ont noté comme des putes. Et euh, j'ai eu 9,9. Quoi F8 ah j'ai rien dit, hein. ça me touche mais je reste debout debout tu vois, ensuite j'ai eu la matière que j'ai trouvé la plus difficile qui était donc les SVT qui était euh, les gamètes, comment elles se reproduisent les divisions cellulaires etc parce que bah, j'étais en L et que ça je l'ai vu euh, dans une période de ma vie qui est très loin et qui ne compte plus du coup j'ai dû tout réapprendre à zéro et clairement j'ai eu 11 et je suis super contente parce qu'en soi c'est pas la note qui compte, enfin si quand même, mais c'est surtout moi personnellement j'ai appris énormément de choses et j'ai trouvé ça trop cool, nous avons approfondissement des conceptions psy de la pente qui est donc la suite de la première note où j'ai eu 9,9 9. et là, quand je suis allée au partiel, je me suis assise à table et j'ai fait « Quelle heure était J'avais trop faim, j'étais fatiguée, je m'endormais, j'étais en mode ah « mais j'étais vraiment pas bien. Il faut que je mange le double quand je vais en partiel. J'ai fait un trou noir et j'ai rien fait en fait quasi sur ma copie. Et j'ai eu 8,2. Ce qui est fou, c'est que j'ai rien fait sur ma copie et j'ai quasi une aussi bonne note que la copie remplie entière. Sauf que ce petit truc-là, c'était quoi la fuite Ensuite, euh, méthodologie, et analyse des données. Le truc où j'ai eu 6 le premier semestre puis 12, ben là j'ai eu 11,75. Et ensuite, découvert des métiers de la psychologie. Il faut que je vous en parle. C'est tous les métiers qui regroupent la psychologie. J'ai eu 14,75. 13 mention bien du coup. Et ensuite, déviance de la société, j'ai eu 11,5. Donc, pour la même chose rebelote qu'au premier semestre, j'ai repassé les trucs où j'ai fait de la merde. C'est trop bien, parce que comment c'est possible de ne pas avoir son année si vous pouvez y aller et repasser vos partiels N'arrivez pas à rattraper quelque chose c'est soit que vous, vous y prenez mal, soit que c'est pas fait pour vous. Du coup je suis allée repasser les partiels, euh, le partiel où j'ai eu 9,9 là de S1 où personne n'était content. Et puis finalement j'ai eu 12,25. Motion assez bien. Et ensuite, approfondissement des concepts où j'ai eu 8,1. Et eh bien il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce genre de partiel. C'est que en fait, il y avait les 4 disciplines. Donc c'est des questions sur euh, vous avez 10, 10, 10, 10, et après ça met une note sur 20. Et en gros, j'ai fait euh, toutes les matières, sauf une seule, qui était dans la psycho parce que j'étais en mode, c'est pas le bon partiel, les gars, c'est pas le bon partiel, ça, moi j'ai pas révisé ça. Mais bon. Tant pis, j'ai rien rempli, j'ai pas pris de risque, je suis rentrée chez moi et il s'avérait que c'était pas le bon partiel. Bon, vous savez quoi La développe mentale on l'annule. Mais il fallait pas me le dire deux fois. J'ai eu 16,5 mention très mention très bien, hein, c'est ça Oui, oui mention très bien. Quoi, et fuit Mais mon 10 n'est pas encore comptabilisé, donc c'est pas ma moyenne définitive. Les notes de rattrapage, je les avais pas parce qu'ils ont dit ben bah, comme t'as validé déjà ton année, ça va pas te bloquer pour les inscriptions, on a pas besoin de te donner tes notes. J'ai eu mes notes de rattrapage trois mois plus tard. Enfin, en tout cas, une des notes de rattrapage, je l'ai eu trois mois plus tard. Et Ils répondent plutôt bien au mail, mais je vous avoue que j'étais un peu déçue que ça me mette autant de temps. Qu'est-ce que j'ai kiffé dans cette année Je pense que j'ai kiffé le plus qui était la partie Freud. Je suis désolée, mon petit Freudouille. Euh, je sais que c'est un gros débat, mais il a quand même fait des choses hyper intéressantes. J'ai kiffé ses livres sur les pulsions parce qu'à côté de ça, j'allais à la bibliothèque, je disais au taquet de livres. J'ai kiffé tout ce qui était pulsion, Enfin non, il y a plein de choses que j'ai kiffé. Du coup, à la fin de cette année, je suis contente de moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Je pense que euh, je vais aller vers un master en social parce que c'est là où il y a le plus de taf m'intéresse et surtout parce que j'ai déjà une idée de ma thèse que je veux faire en licence et tout ça et les stages et tout. Enfin bref, pas mal d'idées mais après dans la vie on sait pas ce qu'on veut faire s'il faut que je partir en neurosciences il faut que je partir en clinique je sais pas je vis je vois et on verra bien mais j'essaye d'avoir les meilleures notes possibles pour pouvoir avoir mes places en master. Du coup, voilà, c'était à peu près le bilan de mon année de L1. On va attaquer la L2 et je suis trop contente qu'il me tarde. Je suis mes focus, les études avant tout, avant toute distraction, etc. Je suis hyper organisée, hyper minutieuse, surtout à distance, et maintenant avec le taf en plus, mais je vais m'en sortir. Quand on veut, on peut. J'ai 25 ans, je suis pleine d'énergie et tout. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me raconter, vous, votre année scolaire euh, cette année et l'année dernière. Ce que vous faites, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Hein. Tout ce qui est matière que je vais avoir en L2, je vous le ferai sur poche. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Sur ce, ciao